Here go. <laughs> Salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien les amis, on se retrouve enfin, enfin pour une nouvelle vidéo sur Planet Coaster Désolé, merci pour votre patience évidemment Puisque je n'ai pas sorti de vidéo la semaine dernière Et ça faisait un petit moment Que je n'ai point fait de vidéo sur Planet Coaster Mais comme vous pouvez le voir c'était pour la bonne cause puisque moins j'ai pu avancer et créer pas mal de nouvelles choses Aujourd'hui les amis on va faire deux on-ride Et je vais vous montrer tout ce que j'ai fait Et j'ai vraiment sincèrement besoin de vous Parce que il y a plusieurs questions que je me pose Et je vais avoir besoin d'avis à ce niveau là Puisque j'aurai besoin évidemment de vous Et vraiment c'est très honnête Donc donc les amis, qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait plein de choses et à la fois j'ai pas fait grand chose, c'est ça ce qui est fou, euh, donc je vais tout simplement commencer par les euh, alors attendez, PMR c'est ça, personne mobilité réduite. On va commencer par ça puisque les amis vous m'avez vraiment expliqué euh, comment ça fonctionnait euh, dans l'idée que bah, en général les personnes à mobilité réduite passaient par la sortie. Alors par exemple euh, sur le petit coaster, le, le kiddie coaster ici j'avais déjà fait ça, ici j'avais mis un sens interdit et euh, la rampe d'accès justement, donc c'est la sortie du petit coaster. Et sauf que euh, chose que j'avais faite, souvenez-vous pour. Euh, le euh, Green Tentation juste ici Le Jungle Tentation pardon D'ailleurs je vais remettre le HUD Le Jungle Tentation ici Et euh, le Turn Adventure Ces deux coasters là euh, Vous savez que j'avais fait des fils spéciales pour PMR Chose qui n'est pas du tout réaliste Comme vous me l'avez expliqué et Je vous en remercie énormément Donc j'ai fait pas mal de modifs En fait tout simplement dans un premier temps bah, J'ai enlevé ici euh, la, file, la troisième file d'attente que j'avais créé Souvenez-vous là il y avait une troisième file d'attente Avec une rampe et tout Donc ultra complexe Donc j'ai tout supprimé j'ai tout supprimé. Et en fait, tout simplement, bah, c'est par la sortie que ça se passe. Donc, euh, l'accès pour, euh, pour personnes à mobilité réduite. Sachant que du coup, maintenant, il n'y a plus d'escalier. Donc voilà, c'est une vraie rampe. Alors, il y a du chemin à parcourir. Bon, c'est déjà beaucoup plus court que euh, la file d'attente classique. Et euh, à un moment donné, voilà, euh, il faut quand même mériter un petit peu euh, ce coaster. Non, non, mais en tout cas, voilà, il n'y a pas d'escalier. Donc comme ça, pour euh, PMR, il n'y a aucun problème. C'est ça qu'on dit, un hein, PMR Voilà, je suis un petit peu le Jones. Un peu le... le, le, le... Le, le coaster fan voilà euh, pour ce qui est euh, bah, des bûches bah c'est pareil j'ai également fait une rampe d'accès alors faut partir du principe que dans les bûches ça peut être un peu complexe euh, je conçois parfaitement j'ai un petit peu du mal à m'imaginer une installation à l'intérieur avec les sièges et tout mais en tout cas si jamais il y a des personnes euh, à mobilité réduite qui sont capables de rentrer dans les bûches bah, voilà comme ça au moins le système est là et de même là bas pour le turn adventure juste ici donc à la base ici souvenez vous j'avais pareil j'avais fait une file d'attente ici pour Personne à mobilité réduite que j'ai donc enlevé. Il y aurait dû avoir un ascenseur ici, donc je l'ai enlevé. Et j'ai fait pareil, j'ai fait... Alors justement, regardez, on va faire ça très simple. Le terrain adventure ici, l'entrée, elle est là. C'est le classique, l'entrée, elle est là. Le problème, c'est que... Euh, bon, c'est pas... C'est pas bandant quoi hein. quand t'es en fauteuil roulant j'imagine c'est vraiment la galère. Vous m'aviez dit en plus ça peut être vachement étroit. Du coup là c'est la sortie bah il y a des escaliers bah alors comment on fait Et ben bah, en fait tout simplement euh, tout simplement bah, ça se passe ici de ce côté là comme ça ça sert à quelque chose et ben bah, voilà c'est par là que ça se passe. T'es en aventure tu montes ici la rampe et, euh, et puis voilà tu accèdes euh, via la sortie avec euh, toujours des zones hein, des zones plates hein, pour euh, justement se reposer enfin voilà je conçois parfaitement je... alors je vais pas étaler ma vie mais vous savez que c'est quelque chose qui me touche particulièrement donc on va dire que je suis connaisseur enfin pas dans les, dans, dans les parc d'attractions mais je suis connaisseur de commencer de pousser un fauteuil par exemple donc voilà euh, dans l'idée euh, dans l'idée, j'ai fait ça donc vous voyez la sortie du coup il y a deux accès hein. d'ailleurs n'importe qui peut passer euh, par là ici il n'y a pas de problème hein. peu importe par où tu sors euh, c'est plutôt sympa voilà pour ce qui a été fait au niveau des PMR euh, un petit point sur le Kiddy Coaster jusqu'ici qui dit coaster jusqu'ici J'ai pété un câble, euh, donc j'ai tout euh, dégagé, j'ai remodifié, j'ai voulu faire la file d'attente de ce côté-là, mais en fin de compte, il n'y a rien qui a avancé. Concrètement, j'ai essayé de refaire un petit peu le layout pour qu'il soit plus fluide. Bon, ça me fait péter un câble. Ce coaster-là me fait péter un câble, je n'arrive pas à en faire ce que je veux, donc je vais réfléchir. Soit je vais vraiment me focus dessus et y arriver ou soit je vais le dégager et faire un autre type de coaster qui sera probablement plus grand. Ce sera peut-être pas un kiddy coaster et voilà au moins ça restera dans le thème qui est ici parce que c'est assez joli. Voilà pour ce qui a été fait là. Euh, bon bah vous l'avez vu hein, pour les bûches, les bûches ont été beaucoup thématisées. Enfin il était temps donc j'ai fait cette fameuse cascade juste ici avec plein de pierres, avec plein de mousse comme vous pouvez l'imaginer, comme vous pouvez le voir wesh ouais, j'ai cru qu'il y avait deux bûches qui se suivaient là j'ai eu un petit peu peur je vais pas vous mentir donc voilà un petit peu l'intérieur comment c'est tout simplement voilà c'est mignon voilà pour le moment c'est encore très peu ah j'ai ajouté des caméras aussi ah et monsieur monsieur fait ça réaliste hein. j'ai mis des caméras à plusieurs étages comme vous le voyez juste ici évidemment merci le workshop hein. vous vous doutez bien donc voilà il y a trois caméras sur, sur le lift là il y en a également là sur le lift il est où le lift il est là je suis perdu là il y a des caméras ici et une caméra ici euh, du coup j'ai refait les photos là vous savez là ici c'est là où il y a le, le, la photo Mais comme maintenant il y, y a un nouveau décor euh, J'espère que je vous donne pas la gerbe à bouger dans tous les sens Bah là j'ai refait les, les photos je suis fait là Ah monsieur part Il y a une file d'attente Monsieur décide de partir Vous êtes un connard Viré. Donc voilà euh, on, on a les roches Pareil alors J'ai oublié de vous dire Mais pour le Jungle Temptation, Ce coaster D'ailleurs du coup j'ai mis un truc de photo juste là Tout simplement Et j'ai modifié le, lay le layout Donc on va faire un, un on-ride comme vous l'avez vu sûrement, là ici il y avait une, une inversion là. Enfin une inversion non inversée donc c'est un peu bizarre ce que je suis en train de dire. Mais bref il y avait, euh, no, il y avait un truc ici et j'ai transformé ça en airtime comme vous me l'aviez demandé. Et donc du coup j'ai dû, pas le choix, modifier un petit peu le tracé. Alors forcément c'est pas, euh, niveau décoration c'est pas le top encore. Hein, mais euh, dans l'idée c'est plutôt pas mal. Je saurais même plus vous dire si c'est fluide ou pas parce que ça fait longtemps que j'ai pas retouché ça. Donc on va re je vais redécouvrir ça et vous allez découvrir ça avec moi. On va faire ça dans un instant. Mais d'abord je voulais vous montrer encore ce nouveau coaster ici que j'ai rechangé, donc le fameux BOA. Boa Boa, bébé bois, bébé bois. Aurel si tu passes par là bien sûr j'ai tout remodifié parce que pareil j'ai pété un câble et ça faisait partie de ma lassitude euh, au jeu là, hein, ces, ces derniers temps c'est à dire que j'ai à la fois pas trop le temps de jouer euh, parce qu'il faut de la créativité, il faut passer des heures pour faire pas, pas grand chose et en même temps euh, bah frère euh, ça m'a fait péter un câble donc j'ai rechangé le layout ça ne ressemble même plus au... alors à la base ça ne ressemblait pas au, au The Monster au Alligator euh, Grand S pour ceux qui... mais il y en a qui avaient euh, compris qu'il y avait quelques clins d'œil à, à The Monster donc le seul clin d'œil qu'on Peut retrouver, c'est ici le fait que le départ se fait juste au-dessus euh, de l'allée, c'est-à-dire que là les gens passent en dessous. Enfin vous avez vu, vu l'intro du début Donc voilà les gens passent au dessus C'est le seul clin d'œil qui fait que ça ressemble à The Monster Mais alors pour le reste voilà on va faire un on juste après euh, J'ai mis 8 wagons et j'en ai mis deux. Voilà j'en ai mis deux. On Vous allez me dire si, si vous trouvez ça fluide ou non Mais d'abord je attendez on va pas faire les on tout de suite Je vous montre un peu ce que j'ai fait parce que vous avez vu il y a quand même pas mal de comblages Là on a mis, euh, mis... J'ai mis une petite décoration de plantes Ici j'ai mis un petit euh, stand pour boire de l'eau voilà, regardez il est à fond lui alors lui, il est à fond il prépare les boissons là à côté de la grande roue juste ici j'ai fait un petit coin naturel où les gens peuvent pique niquer se poser je suis fier de moi parce que j'ai enfin fait cette file d'attente pour la grande roue enfin file d'attente si on peut appeler ça file d'attente puisque souvenez-vous j'en avais marre et personne ne m'a aidé parce que je ne savais pas comment faire ça faisait un vieux S tout pourri tout moche et eh ben j'ai enfin eu la solution alors il faudra que je cache encore les, les, les guichets d'attraction mais voilà ce que j'ai fait j'ai fait tout simplement une ligne droite parce que de toute façon c'est pas euh, la bousculade pour rentrer là dedans avec ici comme dans la vraie vie le petit Petit guichet de la grande roue pour euh, voilà donner ta pièce et, et y aller on va considérer que tu donnes ta pièce et puis voilà tout simplement tu rentres dans la grande roue donc c'est beaucoup plus sympa ça fait que là il y a un grand espace donc j'ai mis une table de ping pong tout simplement voilà donc je suis assez content de, de moi euh, à ce niveau là ça fait plaisir le euh, rafting encore un petit show, petit truc on va pas faire de pov j'ai pas changé la file d'attente pour le moment je l'ai pas encore faite par contre du coup euh, j'ai changé le layout au niveau du drop. Comme vous pouvez le constater. d'ailleurs, vous pouvez voir que l'inverted, le boa, passe juste au-dessus. Donc bien sympa. Mais donc, comme vous me l'aviez dit, c'était pas réaliste. Et surtout très dangereux pour les bouées. Euh, parce qu'avant, une fois que le drop, il y avait le drop, ça tournait tout de suite. Et forcément, ça abîme. C'est horrible. Donc là, du coup, j'ai laissé beaucoup plus de de marge euh, le temps que... Euh... Alors attendez, bon, le temps que ça monte... Alors, il y a quelqu'un en commentaire qui a dit qu'il n'y a pas de lift dans les... Euh... <rire> qu'il n'y a pas... Que ça n'existe pas ça dans les bouées. Bon, bah, ma foi, c'est pas bien grave. Euh... <rire> oui. oui. <rire> ça, ça m'a fait un peu sourire, mais c'est pas grave. Euh, en général, il y en a même deux, mais bon. Donc voilà, du coup, là au moins, ça laisse le temps. Hop, magnifique sensation. Et puis après, voilà, ça tourne. Et puis après... Voilà le virage J'ai ajouté ici une deuxième cascade juste en face J'ai trouvé ça relativement, euh, relativement sympa de faire ça Comme ça on est vraiment dans une ambiance très enfermée euh, dans les chutes d'eau Donc là t'es sûr d'être trempé hein, dans tous les cas ça c'est clair J'ai ajouté plein d'arbres évidemment plein de végétation Vous l'avez constaté par vous même je vais pas vous dire Alors là j'ai mis un palmier, là j'ai mis un <rire> Là j'ai mis une caméra J'ai mis une caméra ici puisque regardez à la sortie qui est juste là Hop j'ai rajouté un employé ici À la sortie tac j'ai rajouté pareil une petite boutique souvenir Avec les photos voilà, les photos avec... Euh, euh, voilà, tout simplement. <rire> J'ai fait ça à la one again. Donc, ça fait, euh, ça fait plaisir. Voilà pour un petit peu tout ce qui a été fait. Là, il n'y a rien encore qui a été euh, remodifié. Pareil, hein, alors... Vous ah si, si, okay, dans les commentaires, vous m'aviez dit que là, euh, personne n'allait aller là parce qu'il n'y a, y a pas de... de... Je m'en fous, c'est pour le RP les gars Je, je m'en fous, c'est pareil, genre là il y a personne qui va dans l'eau Il y a personne qui nage, il y a personne qui fait les toboggans Bah c'est comme ça, je, on peut pas faire autrement le jeu, est, le jeu est ainsi Le jeu est ainsi, mais dans l'idée c'est pour le RP Voilà, donc c'est pour ça euh, Mais donc j'aime bien, et donc là voilà il y aura probablement euh, De nouvelles choses en fonction que voilà S'il y a un coaster ou pas, je ne sais pas encore Bref, donc voilà un petit peu les tacos, rien n'a bougé euh, Et Là j'ai rajouté aussi un stand Du coup de tiki tiki Chiquita chiquita. Oh putain, quel enfer. Bref, voilà. Euh, la file d'attente, pareil. J'ai pas thématisé. Enfin, j'ai juste mis une tête de requin. Donc, je pense que ça va être en rapport avec les requins. Cette euh, inverted. Mais la file d'attente n'a pas été encore vraiment faite. Hein, comme vous pouvez le constater. Euh, voilà, bah, on va faire un on-ride. Euh, bah, ce que je vous propose, ce que je vous propose, messieurs-dames, c'est qu'on commence. Par celui-là, le Jungle Tentation. Euh, je crois que je l'ai un petit peu plus fluidifié. Je me souviens plus, comme dit, ça faisait longtemps, donc ne me criez pas dessus quand je vais me rendre compte que c'est dégueulasse. Mais je l'ai un petit peu plus fluidifié, il me semble. J'ai mis une attente ici de quelques secondes avant de, de lancer, avant le launch, contrairement à, à précédemment. Et puis, puis voilà, on va faire un... On va faire un petit tour Alors les amis je vais vous proposer le on-ride sur le siège C'est quelque chose que je suis pas spécialement fan Mais vous m'aviez demandé à ce que je le fasse Parce qu'habituellement vous savez que je prends la vue au milieu sur les rails Qui permet de se rendre compte du layout correctement Et c'est généralement fluide Donc je vais faire ce que vous m'avez demandé Donc voilà en vue passager Seul problème Je suis pas fan parce que les mouvements de tête sont dégueulasses Je m'en suis rendu compte et c'est pas pour dire que mon layout est fluide et que ça rend pas fluide, hein, mais c'est vraiment... Enfin vous avez... je, je sais pas, la tête elle bouge tellement. J'ai l'impression que c'est pas fluide de base. Donc bon, je vous le propose, je ferme ma gueule. Et puis on lève les bras en l'air, quoi. La photo. Alors il y a du bon, je suis. Voilà, je avec le recul là parce que je suis en train de faire le, le POV avec du recul. Donc vraiment il y a du bon, je suis très content. Mais alors ce que je disais, voilà, c'est que ça rend pas fluide. Euh, forcément il y a des fois où ça, ça saccade. Ça saccade. Et pourtant quand je me mets en vue euh, en vue comme ça là, il n'y a pas ces saccades là. Donc je sais vous allez me dire qu'il y a des moments où ça saccade et je sais que tout toute façon on peut rendre plus fluide le truc, là vous avez le droit de me le dire, ça c'est clair. Mais euh, avec cette vue là je trouve que c'est beaucoup plus fluide Alors ce que je vous propose c'est qu'on refasse de nouveau un tour en tout cas je suis content et alors merci vraiment d'avoir insisté à ce que j'enlève l'inversion qu'il y avait au milieu là Juste là Parce que ça rend le tracé beaucoup plus intéressant Et je suis bien d'accord et je pense que vous allez me le dire en commentaire Je compte vraiment sur vous pour me dire vos avis Mais je trouve en effet que le coaster est encore plus intéressant qu'avant Et euh, voilà vous avez raison Voilà voilà Je vous l'ai dit Je vous l'ai dit des fois vous avez pas l'arrêt la manière de me le dire Mais euh, vous aviez raison vous avez raison j'aime beaucoup là en tout cas Donc bref voyons voir En tout cas par contre là le launch ici cette montée là Elle est beaucoup plus fluide qu'avant Donc là je suis très content j'ai réussi hein. Là dans tous les cas c'est quand même beaucoup plus fluide qu'avant là. Voilà ça c'est ça c'est top ça Juste là peut-être Hop non c'est bon Là je trouve c'est bon Mais en vue euh, FPS Et eh ben ça m'a l'air dégueulasse C'est ça Voilà j'attends de voir un petit peu ce que vous en pensez Bon là c'est un là, Alors voilà voyons voir voilà ça fait quelques petits picotements ouais Si vous me le dites je vous comprendrai Mais j'ai l'impression que je peux pas faire mieux J'arrive pas à faire plus fluide que ça en fait J'ai l'impression que le jeu m'en empêche en fait Mais bon En tout cas voilà je suis quand même relativement, euh, relativement satisfait Je pense que c'est l'essentiel Et je pense que dans la majorité vous allez dire que c'est beaucoup mieux comme ça C'est beaucoup mieux qu'avant Et, euh, et c'est vraiment top Donc voilà un petit peu pour le Jungle Tentation Et maintenant les amis on va passer au boa euh, on va peut-être appeler ça euh, Shark Attack Tiens regarde on va appeler ça pour le moment Shark Attack Si vous avez un meilleur euh, nom n'hésitez pas à me le dire en commentaire Hop Shark Attack Et puis on va faire tout simplement un POV Alors je vous montre un petit peu avant de faire le POV Parce que ça peut créer des débats encore une fois euh, Là par exemple ici vous allez me dire Bon dans la vraie vie je pense que ça n'existe pas dans tous les cas Mais vous allez dire que c'est ultra dangereux Que euh... Alors Attendez on va attendre que le wagon passe justement on va faire une pause pour qu'on comprenne la situation. Je vais vous expliquer, je vais vous expliquer mon ressenti, d'accord Top Là, vous allez me dire c'est dangereux. Alors, déjà, dans un premier temps, le jeu est mal fait. Parce que, euh, désolé, mais là, ça, c'est pas moi qui ai choisi de mettre les, les barres comme ça. Là, les maintiens. Bon, euh, excusez-moi, mais vous voyez que là, les pieds, ils touchent. Hein. Enfin, les pieds, ils touchent. Ah si, les pieds, ils touchent, là, frérot. Hein. Donc là, déjà, là, euh, venez pas me dire, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe ici, là, hein. Le problème ici, ça n'a rien à voir. Donc déjà pour vous dire, le jeu, il se fout de notre gueule. Ensuite, là, quand on regarde, ça ne touche absolument pas, ça ne frôle même pas. Alors oui, c'est proche, mais ça ne touche absolument pas, j'ai vraiment vérifié pour le coup. Et pareil pour les bras, hein. quand tu prends en compte la taille d'un bras, tu ne peux pas toucher là. Même en levant les bras et en les tendant au maximum, à moins que tu aies atteint d'une maladie... Inexpliqué encore, mais normalement, voilà ton bras ne fera pas plus de. Euh, bon, je vais pas dire de chiffres, mais en tout cas, voilà. Donc, euh, donc là, je peux comprendre que ça puisse poser problème pour certains. On va faire un arrêt après, mais comprenez bien qu'il y a un autre problème c'est que le jeu de base se fout de notre gueule. Donc, regardez bien ce qui va se passer. Je vais vous montrer avec le deuxième wagon. Il y a un truc qui me titille depuis, euh, depuis un bon petit moment maintenant. C'est ici, hop, je m'y pose. C'est tout simplement la barrière là. Regardez bien ce qui va se passer. Voilà, tac, ça touche là ça touche totalement là tu vois ce que je veux dire ça touche totalement frérot les jambes elles tapent hein. donc euh, et ça euh, bah c'est <rire> le jeu c'est pas moi alors oui je peux faire en sorte je peux enlever là ici je peux enlever cette partie là mais bon c'est pour vous dire que dans tous les cas même si moi je faisais le truc euh, un truc parfait le jeu fera en sorte que ce soit pas parfait et donc euh, bon bah à un moment donné il faut être un petit peu tolérant par rapport à tout ça donc voilà, on va faire un on-ride, on va prendre ce wagon-là, hein, puisqu'il va commencer depuis le départ. Et puis on est parti quoi Et franchement, messieurs, dames, voilà, je, je, je vais prendre en compte vos avis. Hop là, ça ralentit bien avant que ça tourne, évidemment. Je prends bien en compte vos avis, mais il faut savoir que là, bon, sachant que je recommençais à zéro même, mais j'en ai chié quoi. Juste pour ça, j'en ai vraiment chié. Euh, je me suis repris à je ne sais pas combien de fois. Paf, ça c'est vraiment dommage aussi que ça. que les, les, les, les, les trucs se rentrent dedans. Je, je, ne je ne comprends pas ce jeu, mais c'est pas grave. En tout cas, euh, sachez aussi que le deuxième ne partira que. Quand le premier sera revenu. Parce que justement, ici, ça peut poser un problème, n'est-ce pas Et encore, je crois pas. Je, je crois pas, hein. Puisque du coup là, là les pièces seront vers là, là les pièces sont vers là, ça pose même pas problème en soi. Mais bon dans tous les cas euh, voilà les, les deux wagons circulent pas en même temps. Sur la miniature, je vous rappelle juste un petit truc, si vous avez fait, si vous faites attention, si vous avez l'œil, euh, puisque c'est moi qui fais mes miniatures, c'est moi qui fais mes vidéos, c'est moi qui fais mes montages, c'est moi qui Bon bref, tu m'as compris. Sur les miniatures souvent de Planet Coaster, vous voyez qu'il y a plusieurs euh, wagons, euh, genre il y en a même parfois 10 sur le, le même euh, coaster. Ouais, c'est justement pour attiser l'œil les gars, hein. évidemment, euh, jamais de la vie euh, vous verrez les deux en même temps euh, en action. Euh, donc voilà, comme ça vous le savez. Et euh, n'hésitez pas à regarder de nouveau la miniature de la vidéo, comme ça vous verrez ce que je veux dire. C'est-à-dire que normalement tu, tu vois, euh, il me semble ici, tu en vois là un là, t'en vois là un là. Enfin voilà quoi, t'en as un petit peu plusieurs. Mais donc voilà un petit peu, euh, je suis vraiment content. Je suis vraiment content des avancées parce que comme, comme à chaque fois je me retrouve bloqué. Et au final j'arrive à me dépatouiller. Donc faut pas me mettre la pression et faut pas attendre une vidéo toutes les semaines quoi. Mais une fois que je suis parti, je suis parti quoi. Allez comme c'est joli. Après voilà, il euh, y a des trucs qui qui vont pas, je pense, euh, vous allez forcément... Je sais qu'il y en a qui ont cligné des yeux ici, quoi, hein, clairement, mais je vous assure que, selon moi, ça pose pas problème. <rire> Vraiment. En tout cas, ça pose pas plus problème que les... les problèmes de Planet Coaster même, quoi. Tu vois ce que je veux dire euh, des... Je sais pas si vous avez fait attention, des fois on pouvait se manger des, des barres euh, en acier, quoi. Genre on n'est pas censé se les prendre, normalement, euh, si le jeu était... Euh... Là, j'ai fait ce que vous m'aviez dit de faire, d'ailleurs, euh, Tu sais, pour chatouiller un petit peu les pieds, en tout cas, euh, donner l'impression, parce qu'évidemment les pieds ne vont pas jusqu'en bas, hein. Euh, mais donc voilà Voili voilou je suis content quoi Je suis vraiment content j'espère que vous avez kiffé cet euh, épisode là Que vous avez kiffé l'intro aussi A euh, voir maintenant par la suite ce qui va se passer Et là où j'ai vraiment besoin de vous vraiment hein. euh, Alors vos avis sur les deux POV bien sûr Mais aussi le coaster là quoi Genre est-ce que je le dégage Tout simplement Et je fais un seul coaster Qui probablement prendra toute la place là Et prendra même la place jusqu'à derrière donc vraiment un grand truc, tu sais, peut-être un boomerang ou un... Hein. Et ce sera du coup pas un kiddy coaster, ce sera un coaster euh, normal. Genre pas pour euh, trop trop... Enfin, genre pour tout le monde, un coaster pour tout le monde, mais à sensation. Vous voyez ce que je veux dire Donc euh, genre pas trop haut, genre comme là, mais qui va relativement vite, qui fait quand même pas mal de G. Enfin je sais pas encore, hein, je, je m'enflamme. Mais bref, tu m'as compris. Donc dites-moi vraiment en commentaire, et, euh, et on restera dans le même thème du dauphin bien sûr. Hein, ce que vous m'aviez dit là, hein, la cascade des dauphins ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas en tout cas, voilà pour l'idée. Euh, mais j'aime bien du coup l'ambiance. Là, j'aime bien l'ambiance en fait de là-bas, ce qui se dégage quand tu regardes comme ça en fait. Quand tu regardes comme ça, voilà, ça c'est bien comblé. Enfin, il manque encore des choses, hein. mais voilà, là il se passe quelque chose. Là, ça donne envie, tu vois, de faire un petit. Euh... Moi, j'aime bien faire du ping-pong, mais là, ça donne envie de sais de se poser là quoi. Genre, t'as à manger là, t'as à boire là, t'as une cascade là, t'as la grande roue là, t'as euh, des gars qui vont vomir là, euh, t'as le l'inverted là. Tu vois ici le Jungle Tentation qui passe... Enfin là ici c'est le coin frère. Ici c'est le coin je suis refait là. Hein. Genre je suis trop content de ce coin là quoi. C'est mon coin préféré du parc. Je préfère vous le dire. Voilà et puis les bûches qui fonctionnent très très bien évidemment. Donc euh, ça fait plaisir. Les amis n'oubliez pas le pouce bleu. Et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. C'était Mkolo je vous fais vraiment plein de bisous. Et je compte sur vous vraiment le like, le partage, le commentaire. Des bisous ciao tout le monde